Et quoi de mieux que ce magnifique paysage carrément idyllique pour démarrer cette vidéo Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit gameplay, une petite vidéo dans laquelle on va un petit peu parler des choses dont je n'ai pas parlé. Euh, à propos de cette mise à jour 1.44, on va un petit peu parler de vos commentaires. Mais surtout, si je vous propose euh, cette, euh, ce trajet, c'est parce que ben, c'est super beau. Regardez, là on est en train de rentrer dans la ville de Saalfelden am Steinernen Meer, c'est une ville autrichienne dans le land de Salzbourg. On est en train de transporter euh, deux tracteurs et on va aller découvrir euh, direction Klagenfurt am Vortersee. Donc c'est en Autriche et c'est super beau. Franchement, regardez voilà les montagnes. Est-ce que le cadre n'est pas juste magnifique Moi, bon, je vais arrêter de faire des comparaisons avec la Haute-Savoie. Vous m'avez compris, vous savez très bien que je veux en venir. Donc là on est en train de traverser une belle petite ville de 16 000 habitants avec évidemment beaucoup de montagnes. J'ai un petit peu regardé, il y a 4, 4 châteaux apparemment tout autour de, de, de cette ville, de ce petit village. Enfin je sais pas trop comment on peut qualifier, qualifier ça. Euh, J'ai pas fait attention, je crois pas avoir vu les, les châteaux sur, sur le jeu, mais en tout cas dans la vraie vie ils y sont. Bref, donc regardez comme c'est... Enfin franchement c'est super chouette. Là je m'imagine vivre ou partir en vacances là-bas. Voilà, je vous dis, ça, ça fait plaisir. Bref donc donc voilà, on est euh, avec un petit, euh, un petit Scania, tranquille bilou. le trajet est vraiment très sympa, euh, vraiment très très sympa. J'aimerais un petit peu voilà, vous parler de tout ce dont je n'ai pas euh, évoqué, évidemment je vous remercie pour vos retours sur ma dernière vidéo euh, dans laquelle on parlait de la mise à jour 1.44 qui est dispo donc en bêta ouverte, euh, des choses où j'ai eu un petit peu faux, euh, et des choses dont je n'ai pas parlé, notamment... Cette histoire de régulateur de vitesse adaptatif euh, dont vous m'avez fait part en commentaire, alors oui c'est vrai, alors juste petite parenthèse, vous voyez le, le cours d'eau à droite depuis tout à l'heure, bon très joli, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est quoi le cours d'eau, je pense que c'est le sal. je ne sais pas si ça se prononce comme ça, si c'est vraiment ça, pour moi le cours d'eau c'est le sale. D'où le nom euh, Saalfelden, donc la, la ville qu'on vient de traverser. Euh, regardez le GPS, les virages qui nous attendent. Voilà, décor idyllique, toi-même tu sais. Ma conduite aussi, alors vous allez peut-être croire que c'est pas moi qui conduis. Pourtant, c'est bien moi qui conduis. Hein, mais vous allez voir, je. Ah, Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous pensez de ma conduite, mais forcément bah, quand je, je conduis en off et que je m'amuse et que je me prends au sérieux, bah, forcément je roule relativement bien, je trouve en tout cas mieux que dans mes vidéos. Ouais donc cette histoire de régulateur de vitesse adaptatif, euh, plus freinage d'urgence aussi, c'est un truc assez sympa, euh, comme dans la vraie vie avec les, les nouveaux camions et puis... Euh, je pense notamment aux Renault, les, les, les voitures en tout cas, euh, qui permet d'avoir le régulateur de vitesse, bon les Tesla aussi remarquent, bon bref, toutes les voitures modernes et les camions, euh, tu mets le régulateur et ça détecte s'il y a des véhicules devant, euh, ça va tout simplement ralentir et maintenir une distance de sécurité, donc toi t'es tranquille, tu te fatigues pas, Tu as une distance de sécurité euh, automatique maintenue, ça freine euh, s'il le faut, etc. Si tu doubles, euh, ça r'accélère, enfin voilà, c'est super bien fait. Euh, et en fait c'est une fonction qui est cachée actuellement, qui est dans la console du jeu. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que pour moi c'est pas officiel. C'est un peu un easter egg, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est caché dans la console, donc on peut l'utiliser si on veut, moi je suis pas là pour vous parler comment fonctionne la console quoi, euh, probablement que ce sera disponible lorsque la 1.44 sera euh, officielle, ou peut-être plus tard, mais je pense très sincèrement. Que, euh, quand la 1.44 sera dispo euh, officiellement et non pas en bêta je pense que cette euh, fonction sera dans les paramètres directement et on pourra régler ce régulateur et ça va être bien sympa, vous avez vu ce beau petit rond-point moi j'aime beaucoup, là on va direction Salzbourg voilà j'ai pris mon temps parce que <rire> j'ai cru que ça allait pas passer j'ai eu un petit problème de freinage le petit cours d'eau à droite évidemment juste euh, pépitaresque, très joli très joli euh, on peut aussi parler euh, d'un sujet dont, dont je n'ai pas évoqué mais parce que j'ai trouvé ça un peu bateau euh, et j'en ai parlé je crois sur mon article sur simulazone.fr mais j'en ai pas parlé dans la vidéo, il s'agit des vibrations du volant et du levier de vitesse. Ouais wow, c'est génial. Wow, ils ont retravaillé sur euh, le centrage du volant, donc ceux qui roulent avec un volant. Mm, j'en ai pas parlé dans la vidéo parce que bon en vrai ça avait pas trop lieu d'être. Euh, là on vient de. On rentre dans le Sarlof d'Inten. Euh, c'est au niveau du Hösch-König. Euh, en fait c'est un sommet en Autriche, voilà je vais pas faire le connaisseur, c'est un sommet en Autriche, regardez les chalets, ça me fait vraiment penser euh, à mes vacances l'année dernière, euh, même si c'était pas en Autriche mais ça reste quand même les Alpes, euh, bref voilà, c'est l'endroit idéal pour faire du ski vous l'aurez compris. Euh, donc oui, ils ont retravaillé le, les vibrations sur le volant, le centrage de la force, etc. Mais j'en ai pas parlé dans la vidéo, bah, tout simplement parce que ça reste secondaire. Euh, et puis aussi, bah, tout simplement parce que euh, j'avais déjà écrit ça sur mon article sur Simulazone.fr. Donc voilà, c'est quelque chose euh, que j'ai passé, euh, passé outre. Euh, là, malheureusement, bah, il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir, ça m'a un petit peu déçu. Ça n'a pas cassé euh, l'immersion ou le plaisir de conduire, bien au contraire. C'était même bien sympa. Bon, plus tard, il y aura le soleil qui va se coucher. Et malheureusement, on va prendre de l'autoroute. Euh, vous inquiétez pas, je vous passe toutes, cette, toutes ces scènes. Hein. Euh, le but, c'est pas de vous montrer de l'autoroute un petit peu chiante. Bien que, bien que, bien que. Donc là, euh, en Autriche, là où ils ont tout bien retravaillé, euh, comme vous le voyez, euh, les autoroutes sont pas si chiantes que ça. Bien au contraire, elles sont même très intéressantes. Mais ça reste quand même de l'autoroute. Voilà, il n'y a pas non plus 32 virages. C'est pas. Euh, c'est pas. Euh, voilà jusqu'ici tout va bien Là je suis un peu déçu ici puisqu'il pleut Et j'avais déjà euh, roulé par là Vous voyez le, le marquage jaune sur le GPS Je suis déjà passé par là et Bah c'est très joli quand il fait beau quoi Malheureusement il fait pas beau Mais bon vous avez déjà vu le cadre idyllique en début de vidéo euh, Ceux qui ont déjà conduit ou, ou, ou tout ça Enfin franchement Ils ont vraiment bien géré Ça me... Enfin franchement ça fait trop plaisir de rouler quoi vous voyez, je prends vraiment du plaisir, je prends mon pied, quoi. Et j'espère vous redonner envie de, de rejouer au jeu, parce que, bah, vous voyez, cet endroit, c'est, voilà, c'est... L'Autriche, c'est un endroit où ils ont super bien retravaillé. Alors, j'ai pas parlé des autres reworks, parce que, vous l'avez dit en commentaire aussi, c'est vrai, euh, ils retravaillent sur d'autres parties. Il euh, y en a aussi qui ont été déçus, d'ailleurs, qu'ils ont pas fait, par exemple, je sais plus, euh, des tunnels euh, précis. Bon, je, je, je, je saurais pas les dire, je ne connais pas, mais... Euh, voilà, j'ai pas parlé de tout. J'ai parlé des trucs, on va dire, euh, les plus essentiels à mon sens, à mon point de vue. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, en, en tout cas, en tout cas, voilà quoi. Là, on va prendre à droite un petit, euh, un petit. Euh... Ah putain, j'ai du mal à parler. Je suis désolé. <rire> <rire> J'avais tout le temps de me préparer, je commence à bugger. Et là on va prendre un petit passage à droite où j'ai eu un petit peu de mal. Et là je vais vous passer toutes ces scènes parce que ça va être que de l'autoroute durant tout le reste du trajet. Et en plus il va faire nuit. Bien que là vous allez voir sur cette scène, vous voyez les petites stations service, là il y avait un point d'intérêt que malheureusement je n'ai pas pu faire, donc avec des cinématiques. Et puis de toute façon il faisait nuit Donc faudra que j'y repasse un jour, un jour ou l'autre Mais les autoroutes sont quand même relativement intéressantes Donc voilà Là on arrive à la fin du coup déjà de la livraison Puisque du coup bah, c'était que de l'autoroute Donc là on arrive à, à Klagenfurt am Wörthersee euh, Pour livrer euh, ces fameux euh, deux tracteurs Avant de terminer cette vidéo je vais vous poser une question Est-ce que vous voulez que je refasse une vidéo setup Je vous explique j'ai pas spécialement l'envie Parce que j'en ai déjà fait une euh, en février 2021 Et mon setup a pas beaucoup euh, bougé quoi euh, si ce n'est que j'ai un nouveau casque micro, mais bon, j'ai changé de place mon bureau. C'est très intéressant à voir, peut-être, ça c'est sûr, le décor aussi. Mais j'ai le même setup, quoi. Est-ce que ça vous intéresse ou pas, étant donné que voilà, vous êtes nombreux à me demander, euh, bah, jour après jour et mois après mois, à ce que je refasse une vidéo setup Voilà, vous me dites en commentaire, est-ce que j'en refais une ou pas il n'y aura pas grande évolution Mais voilà je vous laisse me dire tout ça en commentaire Et donc là je me fais la, la belle petite manœuvre Bon je vous la mets en accéléré parce que c'est un petit peu laborieux euh, La manœuvre finale Je me suis quand même bien débrouillé hein, pour, le, pour ce long Vu l'emplacement hein, Il y avait une remorque en plein milieu là. Et, euh, je sais pas le, le chauffeur routier là qui l'a mis ici euh, un Salaud quoi Donc je me suis débrouillé comme j'ai pu voilà, je vous laisse me répondre en commentaire. J'espère que vous avez apprécié ce petit trajet. Je voulais vous le montrer parce que je l'ai trouvé super intéressant. J'ai trouvé super beau et, et voilà, je voulais vous, vous re-hyper à ce niveau-là. Donc voilà, n'oubliez pas le, le petit pouce bleu. Je vous fais plein de bisous. C'était Mkolo. Merci à tous. Ciao tout le monde.